Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les vocabulaires qu'on doit utiliser pour décrire les différentes positions de deux droites dans un plan. Soit D et D' deux droites, comme vous voyez, ces deux droites n'ont pas de point commun. On dit que ces deux droites sont disjointes. Ces deux droites gardent le même écartement entre eux, comme vous le constatez, on dit que D et D' sont deux droites parallèles distinctes ou strictement parallèles. Donc, dans le plan, deux droites qui n'ont pas de point commun sont dites parallèles au sens strict ou strictement parallèles. Donc, euh, si deux droites, D et D' sont parallèles, on note D est parallèle à D' avec ce symbole-là. On constate, Delta et Delta' deux droites ont une infinité de points communs. On dit que ces deux droites sont confondues. On dit aussi que ces deux droites, delta et delta prime, sont deux droites parallèles confondues. Deux droites parallèles confondues sont des droites identiques. Donc, si delta et delta prime sont deux droites confondues, on note Delta est égal à delta prime. Donc, deux droites parallèles distinctes ou non confondues ou disjointes sont des droites parallèles séparées l'une de l'autre. Deux droites qui sont telles que tout point de l'une appartient à l'autre, droite, sont dites parallèles, confondues. D et D' sont deux droites qui se coupent en I. I est le seul point d'intersection des deux droites D et D', c'est-à-dire I appartient à D. Et I appartient à D'. On dit que deux droites D et D' sont séquentes en I. Donc, deux droites séquentes sont deux droites qui se coupent dans le plan en un seul point. D et des primes deux droites 150 en haut et forment un angle droit. On dit que ces deux droites sont perpendiculaires en haut. Deux droites perpendiculaires sont deux droites qui se coupent en formant un angle droit. Notation. Si D et D' sont deux droites perpendiculaires, alors on note D perpendiculaire à D' avec ce symbole-là, qui ressemble à un T inversé. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention. À bientôt sur d'autres vidéos.